Et, et dernier point, euh, sur effectivement, c'est un traité de l'ONU. Enfin, c'est l'ONU, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui l'a établi. Alors quand même, j'aimerais préciser quand même que c'est quand même extraordinaire parce qu'il s'est fait contre l'avis des euh, puissances nucléaires et contre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'au sein de l'Assemblée générale des, des Nations Unies, on peut faire des choses. Hein. Il faut bien voir quand c'est ouvert le traité. Le, le, la conférence pour établir le traité, euh, c'était au mois de mars 2017 hein, euh, à New York. là, Les pays nucléaires étaient devant le siège de l'ONU, en dehors, en train de faire une conférence de presse pour dénoncer la conférence. Ils se sont ridiculisés. <rire> Je pense que tu te souviens de ça. Euh, comment non, non, non, le, le mars, elle s'est ouverte en mars, pendant 4 jours. Enfin, peu importe, peu importe. C'est pas grave la date. Peu importe, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, voilà, voilà, voilà. Hein, c'est extraordinaire. Ils étaient, ils étaient vexés, ils n'étaient ils étaient pas là. Mais, mais je crois qu'il faut, euh, faut faire monter ça, que l'ONU, c'est un instrument que l'on peut utiliser et qu'il faut l'utiliser. Et euh, Ban Ki-moon, en 2010, hein, parce qu'on a toujours une, une conférence alternative à la veille du TNP. Euh, des, organisations, euh, des, orga des organisations pacifistes, donc. Et euh, donc à New York, on était... Euh, euh, donc les organisations américaines, euh, européennes, japonaises, etc., on était là tous ensemble. Et Bon Kim Moon est venu nous voir. Hein Il a dit « On a besoin de vous » pour faire pression sur les gouvernements. Et c'est ça qui est important, je crois, que, et pour d'autres choses aussi, voilà, les gouvernements, mais je, je veux dire aussi que sur le climat, sur les ODD, je crois que l'opinion publique, les, les citoyens, il faut vraiment qu'on les mette en action pour faire bouger nos gouvernements. Je crois que c'est important, voilà. Tout à fait. Ça, c'est la, la même. Quand nous faisons la première marche mondiale, Ban Ki-moon nous a reçus à New York, et je l'ai demandé directement. Je lui demandé, vous, que c'est une, une la personne le plus pour pouvoir, avec pouvoir de, du monde, vous avez des, des margins Les marges de valeur marge, Oui, marge. Marge de, de Pour faire quelque chose dans la situation du monde. Et il ne m'a pas répondu en politique, je pense qu'il m'a répondu en, en être humain. Il dit Je pas beaucoup de marches, et il a fait un, un, un espace, il dit, mais vous, si la société civile mobilise et pression à le gouvernement, à le, le gouvernement local, le, à l'instance internationale, oui. le futur il s'ouvre. Et ça c'est le, le message